La lettre H minuscule. On trace une grande ligne vers le bas Et ensuite au milieu de cette ligne On trace une bosse vers la droite Et voilà la lettre H minuscule. Désolé. Merci. La lettre H majuscule. On fait une, une grande ligne vers le bas, une autre pareille à côté. Une petite ligne rejoint les deux. Le H majuscule est majestueux. La lettre H. H, H, la lettre A, H, est une lettre muette. Elle débute le mot haricot-hérisson. La lettre H est harmonieuse. H. Voici le son du H. Vous l'entendez? La lettre H. H comme dans Haricot. H comme A. H. H. La lettre H. la lettre H. la lettre H.